Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais euh, vous poser directement à tous ceux qui regarderont cette vidéo de vous demander euh, quelle, euh, quelle vidéo vous aimeriez que je fasse sachant que euh, ma ligne éditoriale et mes domaines de spécialisation sont le nouvel ordre mondial cette dictature qui se met en place mais aussi les prophéties et la foi catholique mais euh, je peux aussi et je traiterai avec plaisir euh, des, des, des vidéos qui auront pour thème la politique, que ce soit l'actualité, mais euh, je préfère quand même traiter les choses en profondeur, donc plutôt des, des domaines de fond. Euh, j je, je peux, je, je peux m'intéresser aussi au survivalisme et à la santé, donc si vous avez des, des idées de de vidéos, je, je, je peux y réfléchir sachant que euh, je vais partir en congé bientôt, ou plutôt en vacances, donc euh, je ne pourrais pas euh, traiter les, les sujets euh, avant, la, avant le mois de septembre, mais je pourrais quand même, euh, si vous me répondez euh, rapidement, je pourrais quand même réfléchir euh, déjà euh, à ce que vous me suggérez donc comme idée de vidéo. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à, à me faire vos propositions en commentaire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.